Les 5 étapes indispensables pour créer une entreprise et surtout pour la gérer comme un millionnaire. Salut, c'est Sébastien, bienvenue cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc répondre et on va donc parler de création d'entreprise, mais surtout de bonne gestion de ton entreprise et une bonne gestion finalement comme un millionnaire, c'est-à-dire comme un, un multi-chef d'entreprise qui aujourd'hui eh a des résultats, a du succès. Tout simplement, eh bien, il s'appuie sur des règles fondamentales qui vont, permettre et qui vont te permettre à toi aussi eh bien, de gérer correctement ton entreprise, mais surtout de la développer et de la développer rapidement pour faire en sorte eh qu'elle puisse passer les années et qu'elle puisse eh bien, tout simplement te rapporter ce dont tu espères le plus, c'est-à-dire de la richesse dans ton activité. Comme tu le sais, je vais te balancer juste avant le générique et on se retrouve juste après. Alors qu'on soit très clair, eh bien, cette vidéo tout simplement se destine à tout type de créateur d'entreprise, que tu sois dans le service, dans le e-commerce, dans tout type d'activité. Ce que je vais t'expliquer ici s'applique absolument dans tout type de société. Avant de commencer, eh bien, je vais te proposer de t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, le mindset d'entrepreneur, l'immobilier, eh bien, tu es sur la bonne chaîne. Tout simplement, tu t'abonnes et comme ça, tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Et avant de commencer, eh bien, je vais t'offrir une formation gratuite sur comment créer une entreprise dans la sous-location professionnelle immobilière, donc tu vas découvrir une série de quatre vidéos. Et puis si tu souhaites lancer un business autour de la conciergerie d'appartements, c'est pareil, je t'ai préparé une heure de formation gratuite à récupérer Et eh bien dans la partie description. Tu découvriras tout ça tout simplement, tu déroules et tu découvres tout ça tout en bas. Donc on parle de création d'entreprise justement aujourd'hui, mais création d'entreprise dans le sens comment la gérer, comment la piloter finalement comme un… Euh, comme un millionnaire, c'est-à-dire comme quelqu'un qui, qui a vraiment des résultats, qui gagne de l'argent, qui, qui, qui sait faire fructifier son entreprise, tout simplement parce qu'il s'appuie sur des règles indispensables. Et tu vas voir que, reste bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a des choses que peut-être tu sais, mais tu ne les appliques pas de la bonne manière. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment t'expliquer comment les appliquer de la bonne manière et tu vas voir que ça va marcher, ça va fonctionner. Donc, regarde bien cette vidéo. Pour moi, elle est vraiment super importante. Et d'ailleurs, tu me mettras à la fin un pouce bleu si celle-ci t'a vraiment convaincu. La première chose que tu dois, sur laquelle tu dois te concentrer, c'est l'attraction. L'attraction, c'est le fait d'attirer des clients. Mais surtout, comment les attirer rapidement Parce que peut-être qu'effectivement, tu sais eh bien, gagner un client, peut-être deux clients. Mais l'idée, c'est comment tu peux aller gagner 5 clients, 10 clients. Parce qu'encore une fois, eh bien, notre temps est limité. Et donc, à un moment donné, il va falloir eh bien, aller chercher rapidement des clients. Euh, Peut-être que tu sais le faire pour un, pour deux, etc. Ok, mais comment tu sais le faire eh bien, De manière beaucoup plus euh, agressive. Notre temps, il est compté comme je te l'ai dit. On a aussi de la concurrence et donc, il faut aller vite. Si tu veux développer ta boîte, si tu veux vraiment gagner de l'argent rapidement, il faut aller très vite. Je vois hier, j'accompagnais quelqu'un dans le cadre eh d'un coaching personnalisé. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit « Moi, j'ai deux ans devant moi maximum. Après, euh, je suis livré à moi-même tout simplement parce qu'elle est sur un départ euh, par rapport à sa entreprise. Sa entreprise, lui a laissé deux ans. Donc, elle m'a dit « J'ai deux ans ». Et en plus de ça, elle n'a plus de source de revenus, son mari non plus. Et le truc, c'est que là, il faut limite qu'elle gagne de l'argent dès le mois prochain. Alors, en un mois, ça... <rire> la barre est très, très haute. Mais tu comprends que… Et je lui dis « ben Là, il va falloir y aller hein. ». Euh, là, ce n'est pas juste regarder ton, euh, ton site web ou regarder euh, des vidéos, etc. Là, il va vraiment falloir passer à l'action. Donc, première action quand on crée une entreprise, c'est l'attraction. Comment attirer des clients Comment en attirer pas un, mais cinq, dix Qu'est-ce que tu dois faire pour eh bien, aller promouvoir ton entreprise Alors, ça passe notamment par le marketing. Le marketing, c'est justement la manière aujourd'hui de faire connaître ton entreprise, de communiquer autour de ton entreprise pour que tes clients te connaissent rapidement. Alors, notamment, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par un excellent site web, ça passe par un excellent référencement, ça passe peut-être pour de la publicité, ça passe peut-être par euh, du réseau, euh, du réseau physique, du réseau, euh, comment dirais-je, online, ça passe peut-être par des influenceurs, enfin, tout dépend du, de ton type d'activité, mais il va falloir, eh bien, attirer un maximum, faire donc de l'attraction pour faire venir les clients. Donc ça, c'est la règle numéro 1, peut-être que tu la connaissais bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que le marketing va être ton allié et c'est ce qui va te permettre de faire cette attraction. Mais encore une fois, le but, ce n'est pas de le faire qu'une fois euh, ou deux fois. Le but, c'est que cette méthode-là que tu vas mettre en place soit une méthode rodée qui va aller chercher régulièrement des nouveaux clients. Que ça soit, euh, on va dire, tout le temps. Euh, et que tu ça ne nécessite pas forcément, mais on va y venir après, eh bien, du temps supplémentaire euh, par rapport à toi ou par rapport à tes équipes. Deuxième chose. Il va falloir ensuite faire ce qu'on appelle de la rétention. Et l'idée, ça va être tout simplement de construire une relation avec tes clients à vie. Puisqu'on le sait aussi qu'aujourd'hui, même dans le coût d'acquisition, si tu fais de la publicité par exemple, eh bien ce qui coûte cher, c'est gagner un client. Mais après, il va, être, il va falloir le, le faire ce qu'on appelle la rétention, le retenir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as gagné le client, c'est la partie la plus difficile, qui coûte la plus cher. Il va falloir ensuite le garder ton client et le fidéliser à vie. Alors pour ça, il va peut-être falloir mettre des filtres, peut-être falloir peut-être eh filtrer certains clients parce que tu sais que certains vont être là en one shot et finalement besoin de toi que sur une période très, très courte ou peut-être vont t'acheter un produit, mais tu sais que de toute manière c'était parce que le produit était le moins cher du marché peut-être et que du coup ils sont allés vers toi, mais tu sais très bien que de toute manière euh, ils iront plus jamais vers toi, ces clients-là t'en veux pas. D'accord Tu n'en veux pas. Toi ce que tu veux c'est un client où tu sais que tu l'as gagné à vie. C'est-à-dire que si derrière tu revends des services, tu revends des produits, ou tu sais que derrière c'est un client eh bien, qui va, avec qui tu vas construire une relation, eh c'est quelqu'un qui va travailler avec toi longtemps, très longtemps. Et c'est même pour ça que, aussi, dans les stratégies qu'on peut avoir par rapport à des applications de prix, eh bien, on peut mettre en place, par exemple, des remises d'année en année. C'est-à-dire que par exemple, la première année, ça coûte plus cher, la deuxième année un petit peu moins cher, etc. etc. Pour l'idée, c'est fidéliser le client. Il y a plein de méthodes. Hein. Ça peut être des bonus, ça peut être des petits services en plus, ça peut être plein de choses. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que retenir un client, c'est indispensable parce que c'est là où tu vas gagner le plus d'argent. Au départ, tu as un coût d'acquisition qui peut-être est élevé et il va falloir l'amortir. Et l'amortir, ça passe par la rétention. Donc ça, c'est le point numéro 2 le point numéro 3, c'est l'optimisation. Comment on va optimiser eh bien, euh, cette acquisition de clients et tout simplement le fait de le retenir ce client Donc ra rappelle-toi bien de ça, ces trois points clés là sont les points indispensables lors d'une création d'entreprise. C'est finalement les trois points sur lesquels tu dois te concentrer au départ. On va voir les autres après, mais c'est les trois premiers points sur lesquels tu dois vraiment être hyper concentré parce que c'est ça qui va faire la bonne réussite de ton entreprise. Donc le point numéro 3, je te l'ai dit, l'optimisation. Donc on va chercher effectivement à optimiser euh, cette acquisition client, euh, optimiser cette rétention. Qu'est-ce qu'on peut proposer à notre client Il va falloir que tu trouves eh bien, des moyens pour faire en sorte que ces actions euh, ne nécessitent pas forcément plus de temps parce qu'elles auront été optimisées, tu les auras bien réfléchies, mûrement réfléchies pour que la méthode que tu vas mettre en place va te permettre à toi aussi eh d'aller chercher de nouveaux clients. Et une fois que ton client il est acquis, qu'il est rentré dans ta base client, dans ton entreprise, eh bien, ce client-là, on fait en sorte qu'il reste dans l'entreprise. Donc, lui proposer peut-être des programmes régulièrement, lui proposer des services complémentaires ou tout simplement des remises de fidélité, etc. etc. Là, c'est libre cours à ton imagination, d'accord il faut bien comprendre que dans 80% de ton temps au départ quand tu crées ton entreprise doit se focaliser sur ces trois piliers hyper importants, ces trois étapes hyper importantes lors de la création de ton entreprise. On arrive maintenant au point numéro 4 et au point numéro 5 bien évidemment. J'insiste, il faut que ces trois points-là soient d'abord bien validés. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Et on va y venir justement. L'étape numéro 4, c'est l'automatisation. Tout simplement pour qu'un business soit rentable et qu'il fonctionne, il va falloir automatiser un maximum de choses. J'en parle régulièrement et encore plus dans la location courte durée, l'immobilier, etc. Mais ça s'applique à tous les business. Il faut automatiser un maximum de choses que tu penses qui peuvent être, eh bien, euh, non pas réalisé par un humain, mais réalisé par un robot, réalisé par un logiciel, réalisé par une application qui, toi, va te faire gagner du temps, ok Vois, tu vois, je prends un exemple, ce qui se répand de plus en plus aujourd'hui, c'est quand tu vas dans un restaurant, eh bien, les serveurs ont maintenant des applications où ils enregistrent ton menu. Pourquoi ils font ça Tout simplement parce qu'ils ils enregistrent au fur et à mesure de ta commande eh bien, euh, donc, ton, ton, ta, ta, tes, tes besoins et c'est tout de suite transféré eh bien, au, euh, au poste donc de, du, du préparateur, celui qui va la cuisine. Mais je pense aussi à celui qui prépare les boissons. Et ce qui est juste excellent en plus en termes d'expérience de, de, de, client euh, et puis aussi en termes de, de, de, franchement d'automatisation, c'est que quand elle va prendre par exemple eh bien, les différentes boissons, elle a terminé de saisir ton menu, cette personne-là, eh euh, du coup tu as déjà les boissons qui sont livrées. Donc tu vois que. Dans tous les corps de métier, il y a de, de, de l'automatisation à mettre en place. C'est un investissement peut-être au départ, mais tu vas voir que sur le long terme, tu vas le rentabiliser, mais c'est surtout que c'est la clé du succès. Alors par contre, il y a un gros warning, parce qu'automatiser c'est bien, mais automatiser des choses qui sont mal faites au départ, c'est juste pas possible. Euh, si par exemple, et c'est pour ça que c'est super important avant de penser à l'automatisation, d'être bien certain que les trois étapes précédentes ont été bien validées, c'est-à-dire que Notamment tu as eu de l'expérience sur, euh, tu as laissé suffisamment l'entreprise se développer, donc tu as vu tous les points euh, importants parce que l'idée si tu veux c'est qu'il ne faudrait pas que tu automatises des choses qui malheureusement ne sont dès le départ mal faites. Parce que là pour le coup c'est malheureusement la fin de ton entreprise, tu vas couler ta boîte parce que tu vas automatiser des choses qui sont mal faites. Et si ces choses-là sont mal faites, je ne sais pas, par exemple, la prospection client, tu l'as déla... automatisée, je ne sais pas, peu importe. Mais tu comprends bien que si cette chose-là a été mal faite dès le départ et que tu l'as automatisée, eh bien, <rire> vu qu'elle est automatisée, la chose mal faite va être mal faite 10 000 fois. D'accord Donc, être certain que les trois premières étapes soient bien validées pour ensuite passer à l'automatisation. Mais clairement, l'automatisation, c'est la clé de la réussite parce que c'est ce qui va te faire gagner du temps. Euh, Aujourd'hui, on le sait, nos journées sont courtes, euh, on n'a pas de temps à rallonge. Donc à un moment donné, ce qu'on fait, il bah, faut le faire bien, l'automatiser pour que derrière, on puisse plutôt se concentrer à développer son business. Et enfin, la cinquième étape, ça va être bien évidemment la délégation. Alors, la délégation justement, et c'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin, la délégation, euh, tu vas te dire « bah oui, il faut que je trouve quelqu'un ». Ouais. Mais dans les faits, euh, on ne va pas se mentir, euh, c'est très souvent qu'on fait des erreurs de recrutement, des erreurs euh, voilà, de, de personnes, tout simplement parce qu'il y a un vrai danger, et je te le dis, euh, regarde, écoute bien, euh, le vrai, et, et je l'ai fait plusieurs fois cette erreur-là, c'est que généralement on délègue trop tard. Je m'explique. On délègue trop tard tout simplement parce qu'on euh, est un petit peu euh, fatigué, hein, on est un petit peu à cran, on est stressé, on n'en peut plus. Et là, on se dit wow, « Waouh, là, j'en peux plus, il est grand temps que je délègue. » Le souci quand on fait ça, c'est qu'on le fait dans la précipitation, mais c'est surtout qu'on n'a pas mis en place des process, on n'a pas validé peut-être certaines choses. Ou alors, peut-être que euh, tu n'as pas assez d'expérience dans le domaine dans lequel tu veux déléguer, et tu pars du principe que la personne que tu vas recruter a cette expérience parce qu'elle l'a mise sur son CV, ou parce que tout simplement, toi, tu t'es autoconvaincu que cette personne-là avait les compétences pour réaliser telle ou telle tâche. Le problème de ça… C'est que malheureusement, au bout de quelques jours, tu vas être complètement déçu et ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer parce qu'au contraire, cette personne-là, elle va essayer de faire du mieux qu'elle peut, mais avec tout simplement les informations dont tu as la possession. Et du coup, toi, tu vas rentrer dans un cercle où tu es fatigué, tu es usé, tu es stressé, tu délègues et en plus, ça se passe mal. Et là du coup le risque c'est que toi tu dises bah, j'en ai plein, plein le dos quoi, j'arrête, c'est plus possible. Euh, ou je reprends tout simplement cette tâche-là. Et donc tu te remets à nouveau euh, sur une nouvelle. Ou alors peut-être que cette personne-là, tu vas y retirer des tâches en disant, bah écoute, cette tâche-là, tu ne sais pas la faire, c'est pas grave, c'est moi qui la fait. Sauf qu'au final, tu avais recruté cette personne-là pour faire cette tâche-là. Alors comment déléguer bah, tout simplement, c'est en mettant en place des règles, en mettant en place un cahier spécifique de comment doit fonctionner telle ou telle chose, bien expliqué, bien entendu un accompagnement. On ne peut pas déléguer comme ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, surtout dans les petites entreprises comme les nôtres, c'est pas possible. Et penser que la personne que tu as recrutée va forcément faire l'affaire est une erreur. Parce que ça va passer par une phase de formation, ça va passer aussi par ton expérience, parce que tu vas tout simplement lui refléter ton expérience. Peut-être tourne-lui des vidéos, fais un cahier, explique les choses pour qu'elle puisse se former. Ou alors envoie-la peut-être chien peut de tes partenaires pour qu'elle puisse se former. Et que du coup, cette personne-là eh ait les compétences ensuite pour tout simplement prendre cette fameuse délégation. Et si tu veux, le risque, c'est que si tu délègues trop tard, vu que tu es fatigué, eh bien, malheureusement, tu ne seras pas dans les meilleures conditions pour être dans la meilleure phase de la délégation. Alors que si au départ, tu délègues dès le début, eh bien, tu vas être dans cette phase d'accompagnement. D'accord Autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on pense à tort que déléguer, c'est déléguer de manière professionnelle. Parce que on, Pourquoi on délègue On délègue parce qu'on n'a plus le temps. On délègue parce qu'on veut s'occuper d'autre chose, on délègue parce qu'on va avoir du temps pour soi, parce qu'on voilà, a, on a autre chose en tête, qu'on soit bien clair avec ça. Mais le truc, c'est que généralement, on délègue dans la partie professionnelle, parce qu'on reste convaincu que, euh, euh, comment dirais-je, bah, c'est ça qui va nous permettre d'avancer dans le business. Mais là, il y a un gros danger et une grosse erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils vont préférer déléguer certaines parties de leur entreprise, mais par contre... Passer énormément de temps dans des choses inutiles à titre personnel. C'est-à-dire que la délégation passe aussi eh bien, par tout simplement ton environnement également personnel, professionnel comme personnel. Je vais te donner un exemple, même deux exemples. Imaginons, tu tonds régulièrement la pelouse. Est-ce que tu ne crois pas qu'il vaudrait mieux que tu délègues la pelouse, la tonde, la tonde de ta pelouse à quelqu'un qui est à te prendre 20 euros de l'heure, il va tondre ta pelouse en deux heures, ça te coûte un billet de 40 euros. Mais toi, ce que je veux dire, c'est que ces deux heures-là vont te permettre à toi peut-être de te pencher plus sur ton business. C'est-à-dire plutôt que de les passer deux heures eh bien, dans la tonde de ta pelouse, donc tu vas déléguer, tu as bien compris, mais à titre personnel, et eh bien à titre professionnel, tu peux les récupérer ces deux heures-là. Idem, par exemple, euh, on doit s'occuper des enfants. Donc c'est important s'occuper des enfants, bien évidemment, j'ai aussi des enfants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des tâches parfois qu'on fait avec nos enfants qui n'ont aucune valeur ajoutée. Exemple, emmener ton enfant à aller faire sa séance de sport le mercredi après-midi ou autre, c'est absolument... Alors même si peut-être dans la voiture, vous allez changer pendant deux minutes, mais vous allez parler de rien. Il vaut mieux que tu passes du temps le soir avec ton enfant au moment de se coucher ou à table, à réellement avoir une discussion avec lui et à réellement passer du temps peut-être pour jouer avec lui, plutôt que d'être dans la voiture en te donnant ce sentiment d'avoir passé du temps avec tes enfants, mais du, du temps inutile en fait, parce que tu es dans ta voiture, tu vas être stressé peut-être par la circulation, euh, finalement tu vas le déposer, tu vas repartir, tu es en mode stress parce que tu as un rendez-vous avec un client, est-ce que tu ne penses pas qu'il vaut mieux peut-être que tu trouves quelqu'un qui accomplisse cette mission, que tu vas payer, mais qui toi du coup va te permettre à toi de passer du temps dans ton entreprise et tu auras délégué. T'auras délégué t'auras délégué effectivement des tâches qui euh, n'apportent aucune valeur ajoutée aussi bien pour toi que pour ton enfant euh, comment dirais-je dans, dans, dans, dans la réussite de son développement personnel mais dans le tien aussi donc, tu comprends bien que la délégation, ce n'est pas uniquement une question professionnelle, c'est aussi une question personnelle où par exemple, aller faire les courses, eh bien, peut-être qu'il vaut mieux que tu prennes, euh, comment dirais-je, une livraison à domicile et que tu aies ces fameux une heure ou deux heures parce que tu auras délégué cette partie-là. Tu comprends Et donc, la délégation, c'est professionnel comme personnel. Donc, voilà les cinq étapes qui vont te permettre de créer ton entreprise, de la bien la gérer comme un millionnaire parce que les millionnaires ont des processus bien spécifiques, euh, ils, ils vont droit au but, ils savent exactement les différentes étapes et une fois que ces étapes sont bien maîtrisées, bah là effectivement tu vas pouvoir avoir une entreprise qui va correctement se développer, peut-être même que tu vas pouvoir prendre un manager, quelqu'un qui va prendre en charge l'entreprise et qui va te permettre à toi aussi eh bien, de voyager, euh, de passer peut-être moins de temps dans l'entreprise, de développer tes actifs, hein, de développer d'autres sociétés, d'autres business pour te créer d'autres Complément de revenus. J'espère franchement que cette vidéo, elle t'a aidé ou qu'elle va t'aider. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas aussi à la commenter, à me rajouter peut-être des étapes que j'aurais peut-être pu oublier ou sur lesquelles tu souhaiterais intervenir. Ça me fera toujours plaisir. On lâche le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt.